The police station, le commissariat de police, the place where the police superintendent, le commissaire, has his office. To go to prison or jail, aller en prison. To escape from prison, s'évader de prison. I've caught you at it. Je vous y prends. You can't fool me. Je ne me laisse pas avoir. A prison cell, une cellule. That's where we put criminals, les criminels. You're drunk. Vous êtes ivre. You've been drinking. Vous avez bu. Walk the white line. Marcher sur la ligne blanche. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Bonjour, Monsieur l'Agent. Maintenant que vous êtes arrivé, je peux aller manger. Enfin. Oui, Monsieur le Commissaire. Et vous allez garder le commissariat, Monsieur l'Argent Oui, Monsieur le Commissaire. Oh. Je vous y prends. Vous essayez de vous évader de prison? M'évader de prison? Sortir. Sortir de la cellule. Je veux pas sortir, je veux entrer dans la cellule. Bien sûr, tous les criminels veulent aller en prison. Oui, je veux dormir. Évidemment, tous les criminels aiment dormir en prison. Ah oui? C'est intéressant, ça. Je ne me laisse pas avoir. Je peux aller dormir, maintenant? Vous êtes ivre? Ivre? Vous avez bu. Non, je n'ai pas bu. On va voir si vous êtes ivre ou pas. Vous allez marcher sur cette ligne blanche. Je peux marcher sur la petite ligne blanche, oui. Allez-y. Ah! Allez en prison. To go to prison. S'évader de prison. To escape from prison. Je vous y prends. I caught you at it. Je ne me laisse pas avoir. You can't fool me. Vous êtes ivre. You're drunk. A balloon. Un ballon. To blow souffler. To blow into the balloon, souffler dans le ballon. To burst the balloon, crever le ballon. I warn you, je vous préviens, from the verb prévenir. To play the fool, faire des bêtises. Bête means foolish or stupid. Fingerprints, des empreintes digitales, digital imprints. <laughs> je ne me laisse pas avoir. <rire> Tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon pour mesurer l'alcool. Ah! On va jouer au ballon? Non! Vous allez souffler dans le ballon. Souffler dans le ballon. <rire> Et on va voir si vous avez bu ou pas. <rire> Ça suffit. Ça suffit! Ça suffit! suffit. J'ai crevé, ballon! Je l'ai crevé! Je vous préviens, il ne faut pas faire de bêtises. Donnez-moi votre doigt. Mettez votre doigt ici. Qu'est-ce que vous faites? Je prends vos empreintes digitales. Les empreintes de vos doigts. Oh, c'est amusant! Je peux faire l'autre main aussi. <coughs> Soufflez dans le ballon. To blow into the balloon. Je vous préviens. I warn you. Faire des bêtises. To play the fool. Des empreintes digitales. Fingerprints. You're crazy. Vous êtes fou. You've committed a crime. Vous avez commis un crime. To steal, voler. I haven't attacked anyone. Je n'ai attaqué personne. Handcuffs, les menottes. To prevent, empêcher. I prevented the prisoner from escaping. J'ai empêché le prisonnier de s'évader. I haven't had, je n'ai pas eu. I haven't had a prisoner in this cell for three months. Je n'ai pas eu de prisonnier dans cette cellule depuis trois mois. Since three months. Vous n'êtes pas ivre, ou bien vous êtes fou, je ne suis pas fou, ou bien vous êtes un criminel très dangereux. Pardon, que dites-vous Quel crime avez-vous commis Vous n'avez pas commis de crime Vous n'avez pas commis de crime. Bien sûr, tous les criminels disent ça. Je veux seulement de... Vous avez volé quelque chose. Non, je n'ai rien volé. Vous avez attaqué quelqu'un. Non, je, je n'ai attaqué personne. Mmh. Voulez-vous que je vous attaque? Non, non, non. Donnez-moi vos mains. Ah, oh, qu'est-ce que c'est? Ce sont des menottes. Mettez vos mains dedans. Oui. Oh. oh, les menottes sont trop petites. Mais non pas comme ça. Une à la fois. Regardez, une main, Oui. deux mains. <rire> ah oui. Vous comprenez? Oh, je comprends. Alors, mettez-les, Et... la clé, dans ma poche. Euh, Pouvez-vous m'aider à la sortir? Ah oui, oui, bien sûr, la clé dans la poche. Et que se passe-t-il, monsieur l'agent, <coughs> monsieur le commissaire J'ai empêché le prisonnier de s'évader. Quel prisonnier Mais Votre prisonnier. Je l'ai empêché. Mais non, je oui. n'ai pas eu de prisonnier dans cette cellule depuis trois mois. Je vous ai dit que je voulais seulement dormir. Vous avez commis un crime. Vous avez commis un crime. Voler. To steal. Empêcher. To prevent. Je n'ai pas eu. I haven't had. Now, here's the complete sketch again. <coughs> Bonjour, Monsieur le Commissaire. Bonjour, Monsieur l'Agent. Maintenant que vous êtes arrivé, je peux aller manger? Enfin! Ma oui, Monsieur le Commissaire. Et vous allez garder le commissariat, Monsieur l'Argent? Oui, Monsieur le Commissaire. Oh.